Y'a pas vous avez bien ou quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare saison 3 Oui on se lève le matin pour pouvoir déguster Je sais pas ce qu'ils ont branlé hein. Oh je sais pas ce qu'ils ont branlé habituellement euh, Les saisons sortaient le mardi à 19h Enfin même de manière générale leurs mises à jour sortent là Là ils se sont dit ok on va se permettre de la sortir le lendemain matin Je crois que c'était à cause de congestion, d'internet Ils essayaient d'être respectueux Bref c'est l'équivalent de la nuit aux US quoi Et ça m'a fait plaisir je l'avoue que j'ai été plaisantement surpris De voir que j'étais content pour la sortie de la saison 3, bon en même temps Warzone avait un petit peu ravivé la flamme, hein, je pense que vous avez vu, tout ça sur ma chaîne ou de manière générale sur Modern Warfare ça avait redonné un petit coup de boost, en plus ça va ils ont été intelligents, ils ont fait tu vois leur petit cyber conf skype euh, confiné en se disant, et si quelques jours avant la sortie de la saison 3, on mettait le multi gratuit, il y avait les multi gratuits du coup ces week-ends pour que des gens puissent tester et kiffer, et du coup ils ont sorti dans la foulée euh, la saison 3, donc la saison 3 il y a plusieurs nouveautés, je trouve ça sympa de pouvoir revenir sur le jeu et d'avoir des nouveautés euh, gratuites qui plus est, avec 3 nouvelles maps, un nouvel opérateur, deux nouvelles armes, nouveau mode Warzone et à venir pendant la saison. Moi, bon, je regarde là un petit peu en même temps, je suis en train de lire le retour de Hard Hat. Hard Hat, attention, map de Modern Warfare 3. Moi, bon, je sais pas pourquoi ils ont ramené Hard Hat, elle est sympathique, mais je la trouve pas non plus dingue. Même si j'avoue que ça fait un petit peu map et de Modern Warfare 3, tu vois, c'est cool. Ainsi que des nouveaux modes, également une batteuse à venir, batteuse. Ça me rappelle la batteuse qu'ils avaient sorti sur Black Ops 3 au début de l'été, l'Ajax, R70 Ajax. Celle où t'avais pas besoin de recharger. Oui, ils ont sorti une batteuse où il n'y avait pas besoin de recharger c'était il y a 4 ans ils n'ont pas toujours que des bonnes idées donc on va tester ça cette saison en plus bon là je vais faire jouer sur PC aujourd'hui cette saison en plus j'ai eu l'honneur le, le privilège les gars de bah, de finir mon battle pass et ouais les gars j'ai fini mon battle pass et regardez quand je vais voir mon identité carte de visite et eh ben j'ai les cartes de visite de la fin du battle pass bon en même temps je pense que Warzone a aidé pas mal de gens à le terminer ce battle pass là à l'heure actuelle je trouve que j'ai un petit cosmétique stylé avec le badge de la saison 1 hein, par contre mais c'est cool que les deux soient Connecté. Du coup, on va aller voir le pass de combat, le fameux passe de combat. On va également l'acheter. Oui, parce que j'ai des codes points, je pense que vous le voyez. Pour pouvoir avoir également la nouvelle arme qui, du coup, est un petit pistolet. Bon, petit pistolet, puis un peu sa mère, on va pas. <rire> Ainsi que euh, la carabine, euh, du coup, qui est euh, l'équivalent d'une MK2 ou en tout cas dans la même catégorie là. Donc, c'est parti, passe de combat. On va l'acheter tout de suite. 2400 points, ok, plus 20 niveaux, ça me va. Non, vous avez pas m'en vouloir pour ça, hein. vous avez aucune raison. Euh... Nice. Ça y est, on a enfin tout le pass de combat. Il me reste 1300 points. Est-ce que ça suffit pour avoir la carabine à tout hasard Si je veux acheter les niveaux jusque là, que j'appuie sur R, je crois Non, c'est pas sur R. Ou alors, j'achète les niveaux jusqu'au. Il y a des codes points dans ce niveau. Oui, il y en a un peu. Moi, j'achète le maximum que je peux. Il me manquera peut-être un tout petit peu. Bon, du coup, avant ça, on va regarder ce qu'il y a dedans. Dedans, il y a, du coup, comme d'habitude, des petits emblèmes, des trucs assez stylé, des petites cartes de visite et tout c'est cool euh, des variantes, des variantes notamment ici euh, sur euh, la Oden ou la... non la FAMAS la FFR, si je dis pas de bêtises La nouvelle arme, la Renetti Quelle gueule a-t-elle euh, Bah, euh, Pas l'air très belle, hein on va pas se mentir Et surtout un truc que j'ai trouvé sympa pour Warzone Donc voilà, encore des variantes, des codes points euh, Des skins de véhicules Effectivement, moi je vous ai fait la promotion du gameplay véhicule C'était assez marrant Bah voici maintenant des, euh, des, des, des, des petits skins de véhicules Donc j'ai trouvé ça assez cool Donc porte-bonheur, double XP, code point, opérateur euh, Variante encore une fois Nouveau skin de véhicules, petit safari Hein, S'il y en a qui ont envie de se sentir voyager tout en étant en direct de ta chambre en plein confinement. Des montres. De la petite montrasse, c'est cool. Je connais pas la touche pour la regarder in-game. Donc perso, j'ai une montre légendaire, mais je ne la vois jamais. Des petits emblèmes, des petits trucs, ok. C'est cool, oh, opérateur. On le regarde. Oh là là là là, une variante de 725, mon dieu. Donc on avance, un petit porte-clé, variante de MP5, qui a de la gueule en plus, je trouve. Sincèrement, on va regarder vite fait. Waouh. Franchement, elle a petit flow. Donc une nouvelle variante sur la P90. On... On aurait dit un pain de C4 ce truc. Un petit opérateur euh, qui aurait l'air de travailler à Burger King. Variante sur la K. Et enfin, quand tu arrives vers la fin, tu arrives sur les trucs les plus intéressants. Un énorme skin de Camtar, mon frère gros skin de camion c'est franchement je trouve qu'il a un petit peu de la gueule celui là comme ça en bleu ça change un petit peu du, du beige to the glass. enfin une nouvelle variante cette fois sur un pompe et sur le diggle, ça va ça a un petit peu de la gueule je, je crois que c'est un pompe ça ou peut-être la nouvelle carabine je ne sais pas exactement et enfin voilà je crois que ça c'est la variante sur la nouvelle carabine qu'ils ont mis donc un énorme skin des accessoires franchement il y a petit flow et pour terminer si vous terminez le battle pass avec Warzone un nouvel opérateur ainsi le Légendaire Alex ainsi que un hélico. Ah oui monsieur ils ont mis l'hélico. Petit skin d'hélico en vert comme ça. Ça a de la gueule. Bon bah écoutez nous maintenant qu'on a ça on va... Att attendre. on va voir pour essayer d'avoir la carabine. On va avoir la carabine là maintenant. Il manque 50 codes poids. Bon on va faire l'achat. Je, je vais faire l'effort financier d'acheter un petit peu de code-point. Je, je, ce ce n'est pas pour vous inciter à le faire, hein. c'est juste histoire d'avoir la carabine et de pouvoir faire un gameplay sur une nouvelle map, parce qu'ils ont mis bien évidemment euh, bah, une playlist pour les nouvelles maps, donc on va pouvoir jouer dessus. Hop, on a injecté les codes point tac, on va acheter les niveaux qui nous séparent de Storer, 1650, c'est parti. Oui, je cheat un peu, c'est pour ma vidéo Et voilà la bête Donc du coup, on va se faire une petite classe avec, et on va en profiter pour prendre le petit pistolet de mort. Et on va aller jouer, c'est parti Bon, je vous l'annonce direct, on va pas jouer que avec la carabine, on va jouer aussi avec... Par contre, voici le petit gun, hein. attends, attends, on va tirer sur un mur pour voir. Ça va Il a un petit bruit sympathique. Donc voici une des nouvelles maps, on est sur euh, Olvec ou Olvek Sam Hill, un truc comme ça, je sais pas exactement comment elle s'appelle, ou en tout cas je ne m'en rappelle pas, ou je ne veux pas m'en rappeler. Il y a directement, on peut le voir, quelques petits gens au gameplay épuré, on va dire. Beaucoup de bâtiments encore, hein. ça a l'air d'être euh, une map en Pologne. Tu sais quoi, c'est une map en Pologne, j'ai décidé que c'était une map polonaise. Ça ressemble un petit peu euh, au step, tu vois, genre la petite campagne avec quelques bâtiments, une église, tout ça, tout ça. Lui, il va me détester. Lui, il va croire que je suis un gros campeur alors que bah, c'est pas vraiment le... C'est pas vraiment... L... Ça, c'est le campeur, tu vois. Ça, ça c'est un vrai campeur, par exemple, tu vois. Ce n'est pas Zach qui monte vite fait au top, histoire de voir s'il n'y a pas de trois numéros de filles à pécho. Bon, profitez de cette petite vidéo Modern Warfare, peut-être qu'il n'y en aura pas énormément en ce moment. J'ai pas saigné CS et passé DMG pour ne pas vous proposer un petit peu de Valorant, mes amis. Je vous proposerai quelques vidéos, Valorant. Faut que Zach puisse vous montrer son petit gameplay et son petit skill sur d'autres jeux et peut-être aussi d'une vidéo CS, qui c'est J'avoue que j'ai encore jamais fait de vidéo sur CS donc... Donc ça quand t'es vidéomaker tu dois te choper un petit peu, tu vois, comment dire, le flow du jeu pour pouvoir réussir derrière, tu vois, à créer un truc sympa. Oh dommage, hey, t'étais juste à côté mon allié Pour pouvoir réussir à choper un petit peu le truc, réussir à parler, tryhard, mixer un peu le tout tu vois. Let's go Bon, euh, la map va doucement, hein, on, va pas se, on va pas se mentir. La map est sympathique. Ah, dommage La map est sympa, mais on va dire que la game, les gens euh, ne sont pas très portés sur le rush. Bon, c'est vraiment étonnant, j'ai envie de vous dire. C'est pas faute de vouloir vous présenter du gameplay agressif, hein, franchement. Oh là là, toi t'es dégueulasse. Toi t'es pas beau, toi Toi t'es l'affreux, toi toi, t'es la mocheté Toi, t'es la moche avec ta... Oh, les chiens Allez, c'est parti pour essayer, du coup, ça. a Quelle gueule. Oh, tu peux spam. Ok, c'est une arme où tu peux spam, même s'il y a du recul. On va peut-être changer son gameplay, hein. Shoot dégueulasse Super, petit drone. Ok, petite série de 5, on n'est pas trop mal là. Ah non, je me dis qu'avec des accessoires, elle peut faire mal. Hein. Les, les armes comme ça, coup par coup, c'est très très c'est très très traître. Faut pacifier de la même manière, tu vois, tu peux mettre des petits trucs sympas avec. Bon, sérieux. Oh, il m'a fait peur. Faut pacifier, c'est très, très très très, monsieur. Ok, petit kill. Oh Pourquoi toujours de la violence et de la peur On peut pas avoir un peu d'amour <rire> Il doit me détester. <rire> Je l'ai entendu arriver de loin. Dommage. D'accord, super. Ok. Bon, première game, ça va. La mob, je l'aime bien. Beaucoup de bâtiments. Forcément, ça donne des comportements déviants. J'aime bien ce mot déviant. Il est tellement sale Donc ça a des petits comportements déviants, mais... La map est sympathique, 20-12... Quoi il y en a, rien, il a fait du 23-3 Donc 20-12 C'est pas mal, on va tester une autre map Talsic back... Backlot. backlot. Ah, attends, attends, attends, Backlot, ça me dit quelque chose ça Bon désolé, hein, ma cam n'a plus de batterie, c'est... Oh, toi ta gueule toi. Toi, toi Silence, silence, silence Très très bien, c'est bon, cartoffel salate et tout, on est content On arrive dans une game où c'est pas la joie Mais Backlot là, c'est une map de 4-4 ça c est, c est... Elle est assez connue d'ailleurs Ah, et oui, oui c'est un remake j'avais pas capté que c'était un remake sur le coup Donc du coup on a deux remakes Une nouvelle map brand new of the world euh, Tout ce que tu veux alors. Qui est celle que je viens de jouer en Pologne Si elle est polonaise j'en ai rien à foutre de ce que vous avez à dire Dégage Ah j'aime bien, bien. bien la petite coup par coup c'est bien J'aime bien la petite coup par coup c'est bien Donc on aura hard hat plus ça, plus euh, la nouvelle map en Pologne Ainsi que Ania Incursion Ou je sais plus comment elle s'appelle Ania quelque chose, c'est une sorte de variante de Ania Palace Mais par contre j'ai joué dessus J'ai pas vu ce qui varie <rire> Franchement je sais pas, peut-être qu'en une game j'ai pas réussi à capter Peut-être que Zach n'a pas pu connecter les neurones suffisants Pour déceler la différence Mais sincèrement j'ai pas vu de différence Entre Ania Palace et, euh, et La Ania qui est sortie tout à l'heure bon, Encore une fois ils ont apporté quelques modifs à la map Dégage toi ils ont apporté quelques petites modifs à la map, mais c'est pas la plus. Euh... On va dire que même sur Code 4, c'était pas la plus euh, rush. Euh... La, la map la plus friante en rush quoi. Et nous on essaye pourtant avec notre petite arme coup par coup sans accessoires. Dégage. Pour ceux qui se rappellent Code 4 Pro Mode, tu vois. Je sais pas s'il y en a ici, si vous êtes suffisamment âgé pour avoir connu Code 4 Pro C'est un peu l'équivalent si je vous disais, je sais pas si vous êtes suffisamment âgé pour avoir des poils sur la tub. Bah, ces endroits-là, là, comme ça, c'est endro des endroits qui ont vu euh, des plays incroyables être proposés. Salopard va Il est mort de chute Bon, on va avancer précocieusement. précautionneusement, on va faire attention. Regardez. Oh là là, les affreux... Oh les affreux puis, ils sont tous fantômes Ils sont tous fantômes cousin Regardez là bas un peu On voit personne Ah vous avez tous fantômes bande de salopards Oh j'ai eu peur Non mon Ali, il ne va pas sauver Peut-être qu'on va pouvoir retourner cette game ouais. Et bah ben, franchement pour avoir joué là maintenant un peu avec cette petite arme coup par coup J'aime bien Backlot Backlot I said backlot! Oh my Please answer me backlot! Backlot my friend No I'm just joking, don't care. It's uh, it's fine, I'm not gonna be like this uh, the whole game. Uh yes I'm from France. From uh, from Lyon Yes, la baguette, la baguette. Omelette du fromage. Omelette du fromage. Yeah, my friend, you, you know. All our classics. All our classics. Oula. Bon, attends, un peu moins de, de discussion. Là. Oh, il m'a envoyé un C4. Mais t'as cru que j'étais ta pute Comment ça, il m'envoie <rire> des C4 comme ça Oh là, oh là Mais qu'est-ce que tu branles là, monsieur Yeah, yeah, yeah, yeah, backlot, I'm here. Can you, can you stay, Äh ich bin Google Can you repeat? Uh, uh, oh, okay. wait, okay, wait. I was uh, just killing a guy. Uh, just repeat and I'm gonna repeat after. Ich yeah, bin yeah. Ispina Google Zoo. <laughs> ich Google Zoo. What what does that mean? Non <rire> non non, no, it's not true. Ah, oh, it's not very, uh, it's not very gentil. Hein. Can you say fils de pute? Yeah, that's that's it, my friend. It means son of a bitch in France Wow oh, regardez comment il était! Bon, ça va, on peut encore trouver des gens sympathiques apparemment sur le sur le game. Attention. Oh non, il doit pas me tuer, c'est pas cool. Il ne... c'est pas qu'il peut pas Let's go Encore un kill Ok monsieur On est là La nouvelle carabine est super cool Sincèrement j'aime ça J'ai mis totalement au hasard ma frappe là. Je suis pas si loin que ça De mon adave a priori Si je peux rajouter deux kills à la collection ça pourrait éventuellement me permettre D'avoir cet objectif Oh je suis dans la merde Non j'avais plus de balles Oh là là c'est série de 8 de Zach qui s'envole. Modern Warfare Franchement, t'es pas mal. Une populaire opinion, c'est le code le mieux géré depuis Black Ops 3. Ah oh non, mais pour moi, c'est vrai. En termes de contenu, sincèrement, ça fait super plaisir. Je sais pas si ici, il y en a encore qui jouent à Modern Warfare de manière régulière, même si c'est que Warzone, tu vois, ou même au multi, comme ça. Mais dans la gestion des contenus, ils ont quand même bien géré. Hein. Moi, en tant que YouTuber, créateur de contenu amoureux de la licence, je suis très content, mesdames et messieurs après, bien sûr, heureusement qu'il y a eu Warzone. Sans Warzone, la saison 3 aurait fait plaisir 30, 30 secondes, tu vois, mais... D'ailleurs, je sais pas si ce qu'ils ont ajouté pour l'instant dans Warzone vis-à-vis euh, -vis de la saison 3, par des skins et, et la, la Quadra. Je crois qu'ils ont augmenté le prix de... Je crois qu'ils ont augmenté le prix de du loadout pour l'instant, c'est tout. Ils ont écouté Zach Nani, vous croyez quoi Eh bah ben oui monsieur Mais la nouvelle arme est grave cool Vous croyez quoi La nouvelle arme est grave cool Il était pas, il était pas... Lui il a pas signé une pétition pour me laisser en vie. Hein. Bon ça me fait plaisir de retourner une vidéo. J'avoue ces derniers temps je me suis régalé avec les best-of de Radio Street. Best-of de Radio Street, d'ailleurs on a créé une chaîne YouTube pour pouvoir poster euh, les replays complets. En plus des best-of que vous pouvez retrouver sur ma chaîne tous les vendredis 18h. Ça me fait plaisir. Au fait, je me posais une petite question, et j'en profite, là, comme ça, avec les abonnés, tu vois. Euh, ma vidéo à Prague. Bon, je dois avouer, j'ai mis beaucoup de travail dans cette vidéo. Et elle a eu un très bon succès d'estime. Tu sais, ça veut dire quoi, l'expression succès d'estime L'expression succès d'estime, c'est pour dire Ceux qui l'ont vu, ils ont kiffé Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont vu Et en gros, quand je compare ma vidéo Cracovie Et la vidéo Prague, on va dire que la vidéo Prague fait 25 000 vues La vidéo Cracovie, 80 000 Donc je pose la question et vous pouvez répondre honnêtement hein, Dans les commentaires, hein, et ça, ça, ça avec plaisir hein, Je cherche juste des réponses Sachant que à mes yeux les deux sont du même calibre, de même pour le, la miniature, le titre, etc. Pourquoi est-ce que vous avez regardé l'une et pas l'autre Peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vu qui a été sorti, peut-être qu'il y en a elle est pas allée dans les abonnements, ou alors peut-être que je sais pas le titre vous a pas plu, peut-être que le thème vous intéressait pas. Je, je, franchement, dites-moi, peut-être que vous étiez pas dans le mood. Expliquez-moi, j'aimerais juste savoir. Tu vois, je me plains même pas, hein, vraiment, je suis pas là en train de dire oh, elle a pas fait de vue, c'est nul. Je considère juste que même après 50 de YouTube, tu vois, on continue d'en apprendre. Et si je peux comprendre, tu vois des choses par votre aide bah très sincèrement je suis preneur. et puis si vous ne l'avez pas vue elle est encore dispo sur ma chaîne je vais vous la mettre là comme ça en, en fiche la street la valide bon et bah ben voilà c'était cool sincèrement j'ai passé un bon moment J'avoue, la semaine dernière, je me suis assez laissé euh, emporter par Football Manager et une partie à l'Olympique Lyonnais qui, qui, qui lui a un petit peu, qui était grave cool. Mais maintenant, ça me fait plaisir. Bon, euh, 15-6, ça va, petite game sympathique. Bon, et voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et pour ma part, je vous, on se retrouve dans la semaine. Je vous ferai sûrement une game valorante. On verra peut-être pour euh, une vidéo sur CS. Et je vous dis à la prochaine, les frères. Bisous.